La vie ne connaît pas l'échec. L'échec n'existe que pour ceux qui se comparent toujours aux autres. Ce n'est qu'en se comparant à quelqu'un d'autre que l'idée de réussite et d'échec se manifeste en vous. Si vous êtes ici juste en tant que vie, qui est ce que vous êtes vraiment, il n'y a ni réussite ni échec. Est-ce que cette vie s'est épanouie à son maximum ou pas C'est la seule question. C'est la seule chose qui devrait préoccuper chaque être humain. Comment faire de ceci une vie pleinement épanouie Pas le fait d'être meilleur que quelqu'un d'autre.